Est-ce que ce serait pas Ponce avec ces, ces petites lunettes là Bon, m'a bien. Un... C'est story en forme de banane. <rire> C'est moins de, de Ponce. <rire> Je suis concentré là, j'ai Ponce derrière moi. Là. Par contre, ta cam mal placée voit pas le classement. Ah, ta position ah, une erreur de communication est survenue. C'est ça. Oh non. Oh là là, je me tape plus. Enfin, moi j'ai hâte vais recevoir. Oh, et putain, une erreur de communication est survenue. J'aime bien, j'allais commencer une course et il y a marqué erreur de communication. Oh, on voit que deux personnes. Allez, deux personnes. Wow. Ne rejoignez pas les autres. C'est Gomar, euh, genre, son, son truc c'est Gomar euh, Go XA. Ah Oh, est-ce que ce serait pas ponce avec ces petites lunettes Vraiment, il y a un mec qui a un mi et il ressemble bien ponce en vrai. Ça fout le bug. Non mais euh, pas plus que d'habitude, pas... Enfin en fait euh, Le online Nintendo bug, tout le temps. J'ai mon titre de vidéo, je joue avec Ponce. Ah ouais j'avoue. Je détruis pour s'entendre. Ah. <rire> oh oui, se me fait du sale. Je me mets à ponce ce stream. se me bloque. On s'est devant moi. pas très putaclic ça. Faut du Allez Hugo, là, fume-le là. Euh, Vas-y, streamacle-le. Il y a Hugo derrière, ok. Il est au okay, quai de tiers. Il est au okay, quai tiers. là, il est, okay, est okay, bien. Tu sais le snipe, comme ça. Nice Wesh, les snipe. Oh bien, oh, ce sniping par contre, what the fuck. J'ai touché Ponce avec une coupe de. Alors oh, peut-être lui quoi, je suis à deux doigts de lui demander euh, en MP après une euh, signature s'il te plaît, tu de je... lui demander une photo quoi. Sport hein, sport de ouf là, avec Hugo derrière qui nous qui nous colle ouais. le fier ah, colle oh l'erreur Il va se mettre à côté, il va drifté, il va faire con con. Oh, j'ai doublé Ponce. <rires> OK, il avait une protection. Putain, je pensais pas que la ah, je pensais pas que la plante allait me toucher. Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo. Ah sans déconner, ça se joue sur le Nice. Ah mais il va me poser sa banane sur le Nice. Oh non, Ponce m'a tout le monde. la dernière c'est intense, oh oui, attends. Non, putain, Ponce m'a tué avec une banane. Ponce m'a détruit. Ponce m'a détruit le chien. Ponce m'a mis un Story en forme de banane. Ponce m'enfonce sa banane. C'est veux Faudra que tu trouves un cosplay à ce qu'il y Waluigi si tu... <rire> un avec un sextoy banane. <rire> un cosplay full secondaire. T'imagines, je tente la visite sur d'avance. Et je pense que le Ponce, il bosse ça. <rire> il se dit <rire> Oh putain Putain il a pas nisk mais il est passé intérieur après et c'est pas con de faire ça en vrai. Hugo trop chaud par contre hein. Hugo trop chaud. Franchement si je réussis à battre au moins une fois ponce, je suis heureux Déjà, je réussis à être à côté de lui. Attends, c'est qui derrière moi C'est pas Hugo est Pas être derrière les potes derrière. <rire> Déjà je commence mal. il tue cinq actions alors que j'ai rien fait. En plus, c'est un bêche. Ah, oh oui, le bêche, tiens, on pense à le bêche, le bêche. A 4, il y a le, pas trop mal. Les m'a toujours dépassé. A casse-moi de ponce, quand J'ai fait top 6, en vrai, j'aurais pas eu un chocobon à une place près. Il y a 24 courses au total, c'est ça oui. Oh bah vas-y, c'est bon. J'ai mes trois champis et instantanément je me les fais voler. C'est bon aussi. Oh Et okay, hop, onzième, ça fait plaisir. Oh, non, je vais prendre... oh là là, j'étais deuxième, j'ai pris toute la sauce du monde Je sais, je sais. Toute la sauce. Toute la sauce, ouais. ça, ça fait, ça fait de Ah mais là je. waouh. Wow. Cinquième. Je nage moi. En ce temps 103 points, 130 points, mec, t'es chaud. Faut l'inviter, C'est à moi ou non, non, non. <rire> Je suis mort à l'intérieur. Mais non, sois pas mort à l'intérieur, regarde. Moi, je me fais défoncer par Ponce. Donc, tu vois, j'ai envie d'être moi aussi à l'intérieur. <rire> la, euh, la miniature YouTube va se dire bon. Alors. <rire> Allez, là je me tape deux erreurs à la suite, là c'est parfait. Dire, euh... Il y a juste un quart <rire> Tout va bien. <rire> c'est ok, C'est Ah c'est Hugo encore derrière, c'est Hugo En vrai ça m'étonne parce qu'en général ils sont, ils sont. ils sont assez optiques quoi. Bon, en vrai euh, ouais, tout le monde vrai, crache sur vrai, free mais moi j'ai jamais mis de soucis tu vois donc. C'est bien pour oui, ça mais... que t'as pas craché dessus. que <rire> j'ai 1 gigabit seconde. Euh... Vraiment si je te croise gros la mine la main Oh j'ai protégé le ah, mais il a cassé la bleue Mais pourquoi il a cassé la bleue d'ailleurs Bon Hugo c'est comme tu crées ton propre tournoi là Attends attends j'ai. C'est un petit tournoi à 8 auquel okay. concentré là je pense derrière moi là Hugo Oui oui <rire> Bibou <rire> tu <m 'aimes. rire> Si j'ai pas une bille, je me coupe une couille. Oh, oh, oh les gars. Oh, j'ai pas tes bousses <rire> Ah, je scris. <rire> j'ai fait aucune pitié, j'ai fait, allez, vas-y, je te blose jusqu'à ce qu'il soit bien à l'arrière. Hugo. Mignoc. <rire> <rire> Alors, du coup, le tour dit-on. Ok, bah à la couille elle est au revoir.